Bonjour à tous, c'est Franck de Créolinium, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, dans l'atelier, vous allez voir comment je réalise un système d'aspiration le plus simple possible. Alors, j'ai dû acheter quelques éléments chez un fournisseur de matériaux, bien sûr, bien évidemment, des tuyaux de 2 mètres en 100 mm et quelques accessoires assez pour pouvoir faire quelque chose de propre ici. Une buse d'aspiration pour la serre ruban qui va être mobile, donc elle sera positionnée ici. Elle pourra aller, bien sûr, comme je vous le disais la dernière fois, n'importe où dans l'atelier. Le but du jeu, c'est d'avoir une, une but d'aspiration à un peu près partout où il y a des prises industrielles, les prises bleues. Alors là, vous les voyez peut-être pas forcément à l'écran, mais euh, elles sont réparties un petit peu partout sur euh, les murs de l'atelier. Ensuite, une prise, prise d'aspiration, enfin un, un capteur d'aspiration pour la euh, Degorabo qui sera ici, qui ne bougera pas. Donc euh, avec un Y, ça vous allez voir système d'aspiration qui fait la périphérie de l'atelier, sauf sur le mur principal. Le plus dur va être de gérer l'aspiration qui part de, la, de ma droite, donc de votre gauche, qui va faire le retour sur le pignon arrière et sur le mur de gauche, donc à votre droite. Euh, ça va pas être simple à gérer. Je ne sais pas comment je vais me décider à faire le, le départ de l'aspiration. En tout état de cause, il va falloir que je me casse la tête parce que vous allez voir, je vais vous montrer. Sur mon aspirateur, c'est une grosse buse. Donc vous voyez, c'est une buse à trois sorties sur l'aspirateur. Ça doit être du 150 ou 170 mm à vue de nez. Il va falloir que je gère pour pouvoir. Alors bien sûr, je vous le disais, l'aspirateur sera de l'autre côté, à l'extérieur, dans un caisson étanche, de façon à ce que quand j'aspire mes copeaux dans l'atelier, la chaleur ne foute pas le camp dehors. Ça serait un peu con de chauffer les moineaux. Bon, bien qu qu'en hiver, il n'y en ait pas de trop. Euh, donc on.. L'aspirateur sera dehors, un trou va traverser le mur forcément et il euh, va falloir que je retrouve le moyen de me connecter directement soit sur ce système là qui est amovible, soit sur un autre truc et faire un, un départ euh, au mur de façon à ce que ça aille sur les trois murs. Euh, je ne sais pas si c'est très net, j'ai pas de plan en tête, je vais faire tirer un petit peu à l'arrache en tout état de cause. Euh, je vais commencer par les murs, où, enfin le mur où il y a l'arabeau d'ego. Ça sera mon point de départ, bien que dans moment on devrait commencer par l'inspiration. Mais comme je vous le disais, je ne sais pas où être passé exactement à l'extérieur. Donc vous voyez, j'ai dû acheter quelques éléments. Des culottes euh, 45 degrés mâle-femelle, euh, des coudes à 45 mâle-femelle, des euh, réductions 50-100 mm. Euh, Femelle, femelle, enfin plein, plein, plein de trucs qui vont servir pour faire ce fameux réseau d'aspiration. Alors, euh, le réseau d'aspiration, mine de rien, c'est quand même vachement important. C'est plus simple que de trimballer son aspirateur à droite à gauche. Quand on a un peu de place, autant en profiter et faire quelque chose de, euh, de fixe et qu'on ne soit pas emmerdé à tirer des tuyaux partout. J'ai horreur de me casser la tête. Vous avez tous compris comment je fonctionnais. Donc, si je dois en passer par là, eh ben, je vais en passer par là. C'est pas bien plus compliqué que ça. Ensuite, alors euh, j'ai acheté des petits trucs comme ça, là, euh, des raccords, des jonctions, des, des coudes, euh, des réductions. Alors, la réduction, ça, ça va me servir surtout pour euh, cap de scie, la cap de scie de la future ici et euh, le système d'aspiration du routeur bosse qui va être placé ici. Le routeur boss va être placé là. Il y a deux bus d'aspiration sur le routeur boss et c'est du 50 mm. Donc d'où ces fameuses euh, culottes en 50 mm. Je ne vous cache pas qu'il va y avoir un petit peu de travail. Euh, je pense que le plus dur, ça va être de mettre toutes les canalisations de niveau en hauteur au plafond, sachant que je euh, bah, <rire> n'ai pas de niveau laser, euh, je n'ai pas de cordex. va falloir que je me démerde avec un pauvre niveau de 2 mètres ou 1 mètre 50, je ne sais plus combien il fait. Bon, on va y arriver, ça va, être peut -être, ça va pas être le plus facile à faire, mais avec de la volonté, on fait à peu près tout ce qu'on veut. Allez, euh, c'est parti. Alors j'ai euh, à ma disposition 20 mètres de tube PVC en diamètre 100 mm. Bon, c'est pas du Nicole, c'est du truc qu'on achète chez Brico Brico. Euh, c'est pas cher et, et ça ira, ça fera le taf. Je voulais apporter une précision vachement importante. Quand on réalise un système d'aspiration, qu'il soit en PVC ou en métal, en type euh, Galva, il faut absolument relier son installation à la terre c'est vachement important ça permet d'équilibrer les potentiels et éviter de se choper une châtaigne dès qu'on touche un tuyau à partir du moment où vous allez mettre votre aspirateur en route le mouvement d'air va créer de l'électricité statique ça sera impossible de l'éliminer si ne vous mettez pas ce fameux fil euh, vert et jaune alors vous le reliez à la terre sur votre installation électrique sur un piquet de terre c'est encore mieux enfin euh, vous vous débrouillez il faut absolument qu'il soit connecté à la terre alors moi dans mon... sur ce type d'installation. Je vais faire parcourir un câble électrique tout le long de l'installation d'aspiration. Je vais le coller. Alors je ne sais pas comment je vais gérer l'histoire de... pour faire sauter euh, cette fameuse petite étincelle qui nous chatouille quand on commence à toucher un truc et à bouger. Euh... Mais il va falloir trouver la solution. Alors j'ai bien des idées, je vais, euh, je vais faire des tests au fur et à mesure, mais ça on en repère la roi dans la vidéo, vous allez voir. J'ai à ma disposition une quarantaine de mètres de fils électrique gainés spécialement dédié pour les liaisons équipotentielles. C'est ce que nous utilisons moi dans mon job pour connecter nos avions à la terre. Pour éviter qu'il y ait cette fameuse charge électrostatique qui pourrait être très très dangereuse dans mon job. Alors euh, carburant plus charge électrostatique égale boob vous allez voir, je viendrai dans détail sur ce, ce phénomène-là. Euh, vous avez qu'à taper charge électrostatique euh, sur, un, sur Google, vous verrez ce que ça peut donner. Rien que le fait de frotter sa main sur un pull en laine, vous créez une charge. Et euh, cette charge-là est potentiellement dangereuse, surtout dans un système d'aspiration où il y a de la poussière. Alors sur un petit système comme ça, je ne suis pas bien sûr que ce soit très probant. Mais sur les grosses installes dans les silos par exemple qui bougent euh, qui bougent du grain, vous savez le blé, le maïs, et toutes les conneries là. Là, c'est systématiquement euh, en liaison équipotentielle. C'est potentiellement dangereux. Je, je répète, c'est vachement important. Alors il y a un point, un autre point particulier à respecter, c'est euh, le sens pour pouvoir mettre ces fameux tuyaux. Alors c'est ça se joue à, à, à pas grand chose. Je pense que c'est aussi bon, c'est pas de la flûte, mais euh, vous voyez, il y a un rebord, là-dedans il y a un rebord, là. je ne sais pas comment on appelle ça, c'est euh, la différence de diamètre entre le 100 et le 100 je ne sais pas combien, pour pouvoir y encastrer son tuyau. Alors, il faut le mettre dans le sens, enfin il faut le mettre de façon à ce que l'air rencontre le moins de résistance possible, et euh, de façon à ce que le copeau ne vienne pas se coller ou se coincer dans ce bourrelet, pour créer un bouchon qui pourrait éventuellement foutre la merde. Alors, personnellement je ne vais pas coller mes raccords pour l'instant si ça marche et que c'est viable je les collerai peut-être alors ce sera encore une histoire de démontage remontage euh, enfin remontage euh, démontage remontage collage enfin, bref si vous avez compris certains vont peut-être dire que c'est de la flûte peut-être mais euh, bon, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour que ça fonctionne correctement j'ai déjà installé euh, la première culotte avec une descente euh, sur euh, quasiment euh, Comme vous avez pu le voir dans le petit timelapse, j'ai euh, mis la, le tuyau qui repartait sur la scie à ruban. Euh, je vais essayer de faire les trucs comme ça, les trucs simples en premier. Parce que finalement, je suis en train de me casser la tête pour rien. Alors, ça doit être plus compliqué que prévu pour moi. Euh, je n'ai pas, pas la tête à réfléchir en ce moment. Donc, je vais continuer à poser mes longueurs et on verra par la suite ce que ça va donner. <rire> 90 cm, 1 mètre. Je ne vais pas plus loin pour l'instant parce que je ne sais pas comment je vais organiser le système d'accroche du tuyau sur la raboteuse. Alors euh, d'un côté ça va, mais d'autre côté il me faut un tuyau qui mesure à peu près 2,50 m, chose que je n'ai pas. Alors j'ai pas envie de faire des, des trucs avec des bouts de ficelle, raccorder des trucs et des machins pour que ça fasse un petit peu dégueu. Je vais attendre un petit peu d'avoir peut-être un jour l'opportunité d'acheter un tuyau qui mesure 3-4 m en plus, pouvoir couper au détail suivant ce que j'ai besoin. Je vais continuer... En retournant sur l'arrière du pignon alors point particulier quand je vais arriver dans l'angle ici pas surtout pas aller à 90 degrés je l'ai expliqué pourquoi les pertes de charge plus vous allez avoir d'angle droit plus vous allez descendre la pression euh, résiduelle dans votre tuyau alors je sais pas si on dit ça hein. vous allez avoir énormément de pertes de charge donc il va falloir que je me mette comme ça et que je mette un tuyau qui vienne à 45 degrés par rapport à mes coudes enfin euh, par rapport à mon mur là enfin, je sais pas si je suis je sais pas si je suis très net enfin, vous avez tous compris pas d'angle droit ici il faut partir le plus possible si j'avais pu trouver un tuyau en forme d'arrondi je l'aurais pris mais euh, je crois que ça existe mais je sais pas si ça se trouve dans des diamètres correspondant à de l'évacuation la... pour la flotte alors bon euh, là ça ira très bien si mon aspirateur ne va pas, eh ben, je trouverai une autre solution. On va, on va s'adapter, on va dominer et on verra le résultat que ça va donner. Bon, j'ai coupé mon morceau euh, à la cote désirée c'est-à-dire 64 cm, mais ça, je pense que vous en foutez un petit peu, pour pouvoir éliminer ce fameux angle à 90 degrés. Donc là, je suis bien à 45 degrés. Je vais voir si ça s'assemble. Normalement, il n'y aura pas de souci. Oh là là Oh là là Ça m'a énervé Bon, vous avez tous compris le principe, j'en chie ma gueule, mais grave, tout seul c'est pas forcément facile. Alors l'idéal ça aurait été un coup de bien arrondi, un truc bien simple, mais bon, apparemment ça se trouve pas trop facilement. Bon, j'ai fait un petit essai d'aspiration Rapidos, c'est pas terrible du tout. Alors je sais pas comment je vais améliorer les choses. certainement en mettant du, euh, du tape autour des jonctions où il y a les raccords entre les tuyaux. Ça risque d'améliorer un petit peu, mais je pense pas que ça soit ça. À mon avis, c'est le PPR qui est euh, ici, là, qui est juste bon à être au cul d'une machine. Voilà, c'est pas des trucs qui sont prévus pour tirer sur des longues distances. Euh... Bon, on va trouver une solution. Je sais pas laquelle encore. Je vais, je vais étudier le système. Je, vais... je sais pas. Voilà, c'est la même merde. Bon, j'ai essayé avec la raboteuse, ça aspire les copeaux, il n'y a pas de problème. Normalement. Euh, quand, tu... quand l'aspirateur à copeaux est au cul de la machine euh, les copeaux tournoient dans le sac là ils ne tournoient pas du tout mais ça les entraîne quand même vers le... vers le sac donc à voir il y a certainement des tonnes de calculs à faire pour être précis euh, je sais qu'il faudrait un appareil pour mesurer euh, le débit avec une espèce de venturi ou je ne sais pas trop quoi euh, je n'ai pas ça en ma possession ça risque d'être compliqué il va falloir que je change certainement mon fusil d'épaule euh, je vais réfléchir. Alors, avant de continuer mon installation d'aspiration, j'ai décidé de réaliser ces fameuses guillotines. Alors, pour isoler chaque segment. Alors, avant de continuer mon installation d'aspiration, j'ai décidé de réaliser ces fameuses guillotines. Pour isoler chaque segment du réseau. Alors, euh, je suis allé voir sur YouTube ce que je pouvais trouver. Et je suis tombé, bah, comme par hasard, sur la vidéo de Samuel Mamias. Tout le monde le connaît, tout en bois. Euh, ça sert à rien que je fasse de la pub, il est mondialement connu. Bon, bref. Euh, ce plan, vous pouvez le trouver sur SketchUp, sur la bibliothèque SketchUp. Samuel m'a confirmé qu'il s'en servait régulièrement depuis euh, l'installation de son atelier. Ça marche bien apparemment. Donc, j'ai trouvé ça plus sympa que les fameuses guillotines euh, que tout le monde euh, utilise avec les trappes coulissantes. Je trouve ça un peu concon. con, -con. Euh, Donc... Et ça, c'est plutôt joli. Alors par contre, il va falloir l'adapter à l'environnement de mon atelier. Ça va être un peu plus compliqué. Mon tuyau, enfin mes tuyaux, je vais devoir certainement les décaler du mur pour pouvoir passer ce fameux arc de cercle-là. Pour ceux qui se posent la question de l'étanchéité, ben, c'est simple. Le clapet, quand euh, la ligne sera en dépression, il viendra plaquer sur le, sur la trappe. Donc, il n'y aura pas de problème de perte de charge ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Si vous cherchez, allez-y. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de chercher. Pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne, ben ce n'est pas dur. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo de Samuel Mamias. Je vous la mettrai aussi en lien dans la description, ou en, en haut à droite ou à gauche, vous verrez bien. Ouvert. Enfin... Ouvert, fermé. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et je trouve le, le mouvement vachement plus sympa, comme je vous le disais, plutôt qu'une trappe à tirette. Voilà. À voir dans le temps ce que ça va donner, mais je pense que ça va être relativement fiable. Alors, j'ai déjà commencé à les préparer. Je vais en filmer une pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Vous téléchargez le fichier ZIP, vous tombez sur un plan, vous les imprimez à l'échelle 1. Si possible, si vous pouvez, sur un format A3. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir les bons trucs, pas besoin de faire de conversion ou quoi que ce soit. Donc, ce plan-là, vous prenez, vous découpez, vous découpez les différentes parties, vous les collez sur un bout de bois et vous les détourez soit à la scie en chantonnée, soit à la scie sauteuse, soit, <coughs> soit à la scie à ruban. Vous faites vos, vos trous, vous découpez tout, vous poncez tout pour que ce soit parfait et ensuite, avec l'aide de vos gabarits, vous passez sur la défonceuse. Vous découpez vos petits morceaux de bois, vous les collez dessus, vous les vissez, vous faites comme vous voulez et vous passez ça à la défonceuse. Vous allez voir tout de suite dans la suite de la vidéo. Avec l'aide de votre gabarit que vous avez fait préalablement, vous le prenez, vous collez du scotch double face ou des vis ou ce que vous voulez, vous mettez votre pièce que vous allez détourer à l'aide de votre défonceuse dessus, hop, vous collez, votre trou, vous le percez à la cycloche de façon à ce que vous puissiez le détourer aussi à l'aide de votre fraise de défonceuse. Une opération pour une pièce, plutôt que de faire un changement, un micmac ou quoi que ce soit. Donc bah, c'est pas dur, hein. tout le monde sait utiliser une défonceuse. Alors bien sûr, on n'oublie pas le doigt, le doigt de départ. là cette partie super importante pour éviter les rejets. Commencez à vous appuyer sur votre doigt et ensuite vous venez plaquer la matière sur... La fraise. Et vous continuez comme ça. Bien sûr, votre doigt, après, vous n'avez plus besoin. Vous ne venez pas vous appliquer dessus. Ça ne sert à rien. Voilà. Si vous changez, vous enlevez, vous recommencez, vous rappuyez sur votre doigt. Si vous voulez faire l'autre côté sans avoir à tout détourer en une seule fois, vous changez, vous reculez votre pièce et vous venez recommencer en vous appliquant sur votre doigt. Et au contact, sur la fraise, enfin sur le roulement, pardon. De la fraise de défonceuse alors c'est pas très dur il faut juste faire très attention à ses petits doigts je vous préviens une fois que c'est fait c'est bon pour la partie centrale c'est pas dur vous venez et vous venez grignoter encore une fois faites attention au rejet ça peut être dangereux donc vous prenez votre patron votre pièce de référence vous la vissez dans la partie qui vous intéresse alors, bien sûr, on travaille en sécurité. Si possible, euh, casque anti-bruit, pas de gants, pas de gants sur un outil de coupe, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, retenez ça, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. c'est pas possible, c'est jamais. Et puis, on y va, euh, on démarre des fonceuses, aspirateur à co, bien sûr. Et euh, si possible un masque, alors là moi j'ai perdu mon masque dans mon déménagement, je ne sais pas où il est, donc bah, normalement il faut le mettre. Hein. Donc je vois déjà les commentaires arriver, ouais t'as pas mis ton masque, et bah oui j'ai pas mis mon masque, mais c'est pas grave je vais me retenir de respirer. Vous allez voir je serai tout rouge en sortant de cet euh, usinage, <rire> mais ça devrait bien se passer. Donc voilà, vous avez vu, il hein, n'y a rien de très compliqué. Il faut juste faire attention à bien positionner ses mains pour qu'au cas où, on n'ait pas le retour. Si l'outil vient raccrocher, on ne sait pas comment et que le morceau de bois part en arrière, c'est sûr. Si vous avez votre panneau, si vous tenez votre pièce comme ça, les doigts partent directement dans la fraise. Très attention. Euh, faites très très attention. Donc, Vous avez pu voir, hein, c'est très très simple. La défonceuse, c'est un outil magique. Euh, personnellement, je ne pourrais jamais, jamais m'en passer. On arrive à faire des trucs de dingue. Bon, là, il n'y a rien de très compliqué. Euh, franchement, c'est tout le monde, tout le monde est capable de réaliser ça. Allez, on passe sur la suite. Je vais vous montrer comment, euh, une fois assemblée, la guillotine se fixe au mur. Bon, bah ben là, c'est pas dur. Hein. Double face. Ça sert à rien d'en mettre une tonne. Je pense que le pouvoir d'accroche du double face est, est quand même pas mal. Donc j'en mets à trois endroits différents. avez deux pièces strictement identiques avant de décoller votre trappe du gabarit pensez à faire les trous ici qui vont vous permettre ici le trou pour l'axe et ici les deux trous pour les butées. donc avant de défaire quoi que ce soit on perce ces trois trous là bon bien que celui là est vachement important cela la rigueur on peut se démerder après c'est pas trop un gros souci donc voilà c'en est euh, terminé pour l'usinage des trappes à guillotine je vais vous montrer une fois assemblé ce que ça donne alors voilà j'ai assemblé euh, la guillotine ouvert fermé alors j'ai vu que samuel dans sa vidéo faisait un épaulement ici et ici on pourrait insérer des manchons ce qui est sûr c'est que déjà vu comme ça frotte alors le j'ai pris un, un contre un contreplaqué baquelisé que j'avais pris pour mes travaux euh, à l'époque dans ma maison et je suis bien content de l'avoir gardé. Je nettoyé un petit peu parce que ça frotte sans forcer de trop. Bon, ici j'ai raccroché euh, un bout de PVC directement sur ma vanne à guillotine là pour pouvoir euh, venir. Pour venir mettre mon tuyau qui, <coughs> qui va aller directement sur l'aspirateur. Comme vous pouvez le voir ici et ici, il y a une petite différence de hauteur. Et ben c'est normal, je me suis un peu gouré. Donc, je n'avais pas calculé euh, l'espacement, enfin l'épaisseur de mes vannes. Donc, mon, ma gaine électrique posait problème. Donc, j'ai tout relevé. Enfin, j'ai tout relevé. Je vais relever. Je me base sur cette hauteur-là pour pouvoir mettre euh, la ligne ici. Elle partira légèrement en biais sur le mur, euh, sur le, le, le, la façade. Mais ce n'est pas grave. Donc, euh, voici... Un exemple de ces fameuses guillotines-là euh, trouvées sur euh, la page YouTube de Samuel Manias et sur la bibliothèque SketchUp euh, 3D Warhouse. Alors ça, j'ai fait ce petit montage-là pour le routeur boss. Ça va être ici. Alors bien sûr, il faut mettre les colis. Hein. Alors il y a un peu de poids, ça risque de tomber. Voilà. Donc j'ai un tuyau qui va venir ici et un tuyau qui part euh, en façade. Euh, Bien que j'aurais pu en mettre qu'un. Mais bon, comme j'aime bien un petit peu me, me, me casser la tête, euh, je pense que ça va rester comme ça. Donc ça, c'est pour la partie routeur boss. Bon, maintenant, je vais tout remonter. Alors je n'ai pas nécessairement filmé ce que je vais faire, parce qu'il a techniquement, il n'y a rien d'intéressant. Vous avez vu comment c'était passé, euh, comment ça s'est passé. Euh, si vous voulez voir une autre install, je vous conseille la chaîne de Tipo Soudworking et à monter euh, aussi son réseau d'aspiration comme ça au mur. J'ai volontairement pas tout filmé l'installation des tuyaux car concrètement ça ne vous apportera rien du tout sur le, le principe de, de fonctionnement du, du système. Donc je vais vous expliquer rapidement comment j'ai procédé. Une guillotine en haut pour couper la sortie euh, droite de l'aspirateur. Une ici mais je crois que je vais la virer parce que techniquement elle ne sert pas à grand chose. Le petit lacet comme Samuel. Hop là. Alors pas... ça ne coulisse pas encore très bien. Je vais mettre de la paraffine. Et on verra la suite euh, là le coude là il n'est pas très joli mais bon j'avais pas trop le choix et on continue sur l'arabodego voilà vous avez une culotte euh, à 45 degrés pardon on voit pas bien très bien et pour l'instant ça s'arrête comme ça parce que j'ai pas encore mon tuyau pour le relier directement à rabot voilà je continue sur la scie à ruban. Alors la scie à ruban, c'est pareil, c'est la fin de ligne, donc aucune euh, utilité d'avoir une culotte. Alors ça, fait, ça paraît bizarre d'appeler ça une culotte, mais bon, ça s'appelle comme ça. Deux coudes à 45 degrés, une vanne à guillotine et je descends une culotte à 45 car la scie à ruban est équipée de deux bus d'aspiration. Une sous la lame et une dans le bas de la scie pour capter les poussières qui tombent euh, par gravité au fond du, du bac. Voilà. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça aspire pas mal. Voilà, j'ai euh, terminé l'installation provisoire parce que je n'ai pas encore la toupe ici au sein de l'atelier. Euh, donc du coup, ça va jusqu'au coin de l'atelier. Je ne vous montre pas l'aspirateur pour l'instant. Et ici, j'ai fait une buse euh, qui descend avec une, euh, une guillotine. Ça descend jusqu'en bas et ici, ça sera un point d'aspiration bas. J'ai trouvé ça euh, utile. Alors je vais pas, ça sera pas fini comme ça. Je sais pas encore comment je vais faire le système de l espèce de... de triangle là pour pouvoir euh, aspirer les poussières euh, bien comme il faut. Pour l'instant ça va rester comme ça et je peaufinerai à la longue. Donc, alors il me restera ici dans cet atelier à faire, comme je vous le disais, la descente pour la toupe ici qui sera ici à peu près. Et il y aura cet aspirateur à copeaux ici, sera accroché au mur au-dessus, dans l'angle de l'atelier. Alors, pourquoi Parce que c'est simple, ben, c'est bourré d'électronique. Donc, euh, j'ai pas trop envie de jouer, sachant que ça coûte un bras, même en occasion, ça coûte un bras. Alors, pourquoi j'ai pris cet aspirateur ben, C'est simple, cyclonique, ça sépare la poussière qui tombe ici, dans le sac, là, que vous voyez et les copeaux tombent par gravité dans le cône du cyclone, et ensuite ça tombe dans le bac de récupération, alors pour l'instant le bac de récupération est tout petit je compte modifier ça pour pouvoir un volume, avoir un volume au moins de 220 litres, donc avoir dans le temps, c'est pour ça que pour l'instant il reste en bas, mais à terme il sera accroché au mur ici, voilà, à cette place là voilà pour ce qui est du routeur boss et eh ben, ça y est, il est posé au mur, comme vous pouvez le voir, j'ai mis ce qu'il fallait en fixation euh, dans le mur, tige filetée de 14 avec du scellement chimique pour pas que ça bouge. Il est parfaitement de niveau et ça, franchement, je vais me régaler. Alors, euh, comme je vous le disais, les trappes, les, enfin les guillotines pour euh, l'aspiration du routeur Voilà. Voilà. Donc, à voir dans le temps, mais comme je suis relativement près de l'aspirateur, je pense que ça devrait bien fonctionner. À voir. Donc, je vous tiendrai au courant dans les futures vidéos. Pour info, cette scie à ruban, là, est à vendre. Alors, 800 euros, je suis ouvert à la négociation, il n'y a pas de souci. Cette scie est en Moselle, à Hayange. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter en message privé ou sur ma, mon adresse mail Créo linium gmail.com voilà il ya quatre lames avec et puis un nouveau guide roulement il y a aussi cet aspirateur à copeaux le mans asp 302 je sais plus asp 302 3 chevaux 2864 2864 m3 voilà deux sacs de 150 litres il est en parfait état. Bon, là, il y a un petit peu de poussière. Bien sûr, les copeaux, bah, si vous les voulez, vous les prendrez. Mais non, non, je les viderai, il n'y a pas de souci. Euh, voilà. Donc, c'est à vendre. Euh, 350 euros. Pareil, je suis ouvert à toute proposition. Bah, ça dépend lesquels, bien sûr. Hein. Alors, comme vous avez pu le voir, je ne me suis pas trop cassé la tête sur euh, la mise en place des tuyaux. Vous avez vu dans les petits accélérés comment ça a été posé. Il n'y a rien de spécifique. Euh, c'est très simple. Alors, petit point, je reviens sur euh, la mise à la terre. Tout le monde me dit, voilà, il y a des accidents. Il y a des explosions euh, sur des installations comme ça. Parce que je vois les commentaires arriver dans, dans la vidéo qui va être postée, je vais les voir. Et ceux qui vont me mettre, c'est dangereux, c'est pas aux normes quoi que ce soit, ça risque d'exploser. Il y a eu des accidents, et ben c'est simple. Montrez-moi ces accidents, je suis curieux de voir. Je suis tout à fait conscient que le PVC ne conduit pas l'électricité. En revanche, il propage <coughs> l'électricité statique. Là, on est entièrement d'accord. Ce qui risque d'exploser dans une installation telle que celle-là, c'est le silo. Ce n'est pas la, câble, la, la canalisation en elle-même. L'accumulation de poussière se fait dans le silo, le réceptacle à poussière. Donc, je travaille un petit peu avec l'électricité statique, la liaison qui donc je sais un peu ce que c'est. En revanche, je ne vous cache pas que je, je n'y connais que dalle en système d'aspiration. Donc oui, effectivement, il peut y avoir des risques, mais sur des installations comme ça qui vont tourner une heure, deux heures par jour, grand maximum, je ne pense pas qu'il y ait un grand danger. Alors, au pire, de bah, toute façon, c'est simple, c'est moi qui me fais péter la gueule, ce n'est pas vous. Voilà. Et puis, bah, ça sera filmé et peut-être qu'à peu de chance, ça sera en live. Ça peut être sympa, ça peut te faire des vues. Euh, dans tous les cas, je vais quand même poser mon câble de, de mise à la terre, de, de ma liaison équipotentielle. Je vais faire des points de captage avec des piles de cuivre qui vont peut-être se promener dans le, dans le tuyau, mais j'ai peur qu'il y ait une accumulation de copeaux qui fasse un bouchon. A voir, je vais étudier ça. Pour l'instant, je ne le mets pas, mais dans tous les cas, il y, en aura, il y aura quelque chose, ça sera bien relié à la terre. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Il n'y a pas de souci, je répondrai à tout le monde. Justement, est... j'ai peut-être fait des conneries. C'est peut-être bien que ceux qui ont fait des installations comme celle-là, me remettre dans le droit chemin, justement, en apprendre ses erreurs. Et si je peux encore rectifier le tir, je le rectifierai, C'est pas un problème. N'hésitez pas à poser des commentaires. Et les pouces rouges, bah, c'est bien parce que vous me faites remonter la vidéo dans les sondages. C'est quand même pas mal. Donc, si vous mettez un pouce rouge, expliquez-moi pourquoi. Parce que bon, bah, c'est quand même plus sympa. Euh, les pouces bleus, bien sûr, bah, avec plaisir. N'hésitez hein. pas à partager et à liker la vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous les inscrivez dans les commentaires de la vidéo. Je répondrai à tout le monde. Ça sera avec grand plaisir et j'espère à très bientôt. Voilà, c'était Franck de Créolinium. Et surtout, n'oublie pas, bah, si tu veux un sac de copeaux de cette installation-là, abonne-toi à la chaîne.